Bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce Web Corner qui porte sur l'évolution du, du management. Euh, donc, l'objet hein, de ces Web corners c'est d'aider nos, nos clients à anticiper des, des problématiques émergentes. Donc, on est là pour ça. Et l'idée aujourd'hui, ça va être de partager avec vous quelques observations, mais aussi quelques convictions. Concernant l'évolution euh, visible du, du management pour anticiper euh, demain, Alors, sachant qu'en termes de management, euh, on est en train de vivre une séquence euh, extrêmement intéressante, puisque probablement jamais depuis une trentaine d'années, euh, le management a été autant euh, réinterrogé, hein, avec une remise en cause très forte des, des paradigmes existants. Et l'objet aujourd'hui, ça va être euh, d'éclairer euh, plusieurs questions, sachant que la plupart d'entre vous sont sur des fonctions de, de, de formation, responsable formation ou RH. Donc quelque part, vous avez aussi un rôle d'agent de, de transformation par rapport à ces évolutions managériales, Et par rapport à ce, ce, cette transformation, cet enjeu de transformation, l'idée, ça va être d'adresser trois questions clés. Hein. La première, c'est euh, à la porter sur le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi réinterroger le management aujourd'hui est-ce qu'il y a des, des, une inéluctabilité d'évolution par rapport à ça ou est-ce qu'il s'agit simplement d'un effet de mode euh, elle va La deuxième question va porter sur le quoi C'est-à-dire qu'est-ce qui doit changer Qu'est-ce qui change en termes de système, en termes de compétences managériales Quelles sont les compétences managériales qui vont être fortement challengées demain Et puis la troisième question va porter sur le comment, c'est-à-dire comment accompagner cette évolution managériale et comment répondre aux nouveaux enjeux en termes de développement des compétences notamment. Alors une petite règle du jeu, vous avez la possibilité de poser des questions tout au long du, du déroulement de, de ce web corner Autant que faire, autant que faire se peut, j'y répondrai pendant, pendant la séquence, sinon je vous proposerai d'y répondre par, par e-mail après le, le web corner alors la première chose que je voulais partager avec vous, c'est que nous on pose un pari, hein, un pari en termes de management, c'est la fin programmée des modèles traditionnels de management. Par modèle traditionnel, ce qu'on entend, c'est un ensemble de principes qui ont été élaborés au début du XXe siècle en vue de répondre à un problème, hein, c'est comment maximiser la performance et la fiabilité opérationnelle des grandes entreprises et parmi ces différents principes, on va retrouver la logique de standardisation, on va retrouver les logiques de, de spécialisation des tâches et des fonctions... Les logiques de centralisation également, euh, le fait hiérarchique et déterminant et comme premier élément de régulation et, et de contrôle, la planification et le contrôle, les logiques de récompense extrinsèque également. Donc un ensemble de, de principes qui, si on les résume, euh, on pourrait les appeler la logique de « command and control », qui est le modèle champion du monde toute catégorie des modèles de management jusqu'à aujourd'hui, euh, mais qui commence à être fortement euh, réinterrogé. Euh, il y a un mouvement de fond qu'on qu observe, hein, euh, qui se dessine autour de, de, de, de logiques d'empowerment, de responsabilité, d'agilité, un mouvement de fond qui est en partie est incarné par les entreprises dites libérées, j'aurai l'occasion d'y revenir brièvement là tout à l'heure, donc voilà, il y, a, il, y a, il y a un mouvement qui s'est engagé. La question quand même qui peut se poser, c'est est-ce euh, qu'il est réellement inéluctable euh, Parce que ce n'est pas nouveau hein, de parler d'empowerment, ça fait déjà 20 ans qu'on qu en parle, ce n'est pas nouveau de dire que le bien-être au travail est un facteur de performance. Euh, et je voudrais, avant d'aller plus loin, vous poser une question, euh, faire un petit sondage. Euh, selon vous, réinventer le management et euh, sortir de la logique de command and control pour un management qui libère les énergies, qui fait le pari de la confiance, qui fait le pari de la responsabilité, est-ce que c'est une évidence, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'inéluctable qui est en train d'émerger, est-ce que c'est plutôt une utopie, c'est-à-dire j'aimerais y croire, mais bon, j'ai du mal à y croire vraiment, ou est-ce qu'il s'agit d'un simple effet de mode, un de plus dans l'histoire qui a jalonné l'histoire du management donc là, on voit que très majoritairement, pour vous, c'est une évidence, et c'est quelque chose d'inéluctable, à 90%. Pour certains, c'est une utopie, et pour une faible majorité, c'est un effet de mode. Alors... Alors nous, on pose le postulat qu'il y a quelque chose d'assez inéluctable dans, dans, dans cette évolution, euh, et que ce n'est pas une simple question de, de philosophie. Euh, ce qu'on ce qu observe, c'est probablement une bascule qui s'est opérée euh, aux alentours de, de 2008, c'est-à-dire la crise de 2008, et on est en train de rentrer dans, dans ce qu'on appelle une nouvelle normalité, avec un certain nombre de, de facteurs, hein. euh, la plupart des entreprises sont confrontées à des changements permanents. Euh, dans beaucoup d'environnements, l'enjeu c'est de faire plus et mieux avec moins. Euh, il y a de plus en plus aussi d'imprédictibilité dans l'environnement. La, la transformation digitale a un impact assez considérable sur le, le, la position manageriale, hein. aujourd'hui euh, ben on voit bien qu'on n'est plus dans une société de transmission, on est dans une société d'information, Et il y a un lien de dépendance, de moindre dépendance qui est en train de s'instaurer par rapport à la, la fonction managériale, avec aussi de nouvelles relations à l'autorité et au pouvoir, et ça c'est des choses qui sont, euh, qui sont des marqueurs des nouvelles générations, mais euh, c'est assez contaminant finalement pour l'ensemble des générations. On sait très bien aujourd'hui qu'il ne suffit plus d'être chef et d'avoir une position de statut pour que les gens exécutent de manière docile ce qu'on a envie qu'ils fassent. Donc, Il y a pas mal de choses qui, qui structurent en fait l'environnement et cette nouvelle normalité, qu quoi qu'on en pense, hein, l'enjeu ça va être de faire avec. Et C'est une nouvelle composante qui fait qu'on ne va plus pouvoir faire du business comme hier et par conséquent on ne va plus pouvoir non plus manager les entreprises comme par le passé. Et dans ce contexte-là, euh, ce qu'on qu constate, et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous partagez euh, dans vos entreprises respectives, c'est des managers qui globalement sont un peu déboussolés, euh, ceux qui sont guidés par une logique statutaires euh, et de positions bah, sont, sont pour le moins très embêtés parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup de mal à faire avancer les choses. Euh, beaucoup de managers nous disent finalement euh, avoir le sentiment d'avoir de plus en plus de responsabilités, de plus en plus de pression aussi, mais avec de moins en moins de, de marge de manœuvre. Euh, et certains de nos partenaires RH euh, posent le constat également d'une augmentation croissante des refus de promotion, ce qui en dit long sur le niveau d'attractivité de la fonction manager aujourd'hui. Donc, ce qui est sûr, hein, c'est que plus que jamais les managers ont besoin d'être accompagnés, d'être soutenus, parce que plus que jamais les compétences euh, manageriales euh, n'ont été euh, autant, euh, jamais, ont été autant euh, mises à l'épreuve. Alors, qu'est-ce qui change euh, La première chose qui change, euh, effectivement, on pourrait se dire, c'est le discours. Euh, le discours change parce qu'on l'a dit ça fait longtemps qu'on promeut l'importance de libérer les énergies, l'importance de la responsabilité, de l'autonomie et pourtant, on voit bien que c'est extrêmement difficile de, de vraiment bouger les lignes et de changer de paradigme managerial. Alors, on voit que les niveaux hiérarchiques diminuent, mais pour autant, les processus de décision, globalement, ils restent plutôt à changer. C'est-à-dire c'est toujours le chef qui décide. On demande aux collaborateurs d'être plus autonomes et force de proposition, mais la plupart du temps, les outils de management restent très descendants. Euh, des salariés, les salariés sont mieux formés, plus compétents, mais dans pas mal d'environnements, ce qu'on constate, c'est qu'on attend d'eux qu'ils restent bien dans le cadre de leur description de poste et qu'ils n'en sortent pas trop. Euh, bref, aujourd'hui, ce qu'on ce qu observe, c'est qu'on est probablement dans une zone de transition. Le, la bascule et le changement de paradigme ne s'est pas opéré euh, pleinement. Euh, on est dans un chemin d'évolution euh, progressif. Euh, ce qu'on constate aussi, c'est que l'innovation managériale euh, devient par contre un levier euh, majeur de, de compétitivité, sachant que jusqu'à maintenant, euh, enfin, le management en termes d'innovation, c'est plutôt le parent pauvre. Hein. Si on compare ça à l'innovation euh, stratégique, à l'innovation euh, qui porte sur les produits ou les services, euh, euh, l'innovation de procédés, quand on parle d'innovation manageriale, on ne parle de rien. Or, il y a un enjeu très fort, et on va le voir, il y a certaines entreprises qui l'ont très bien compris, sachant que l'enjeu, ce n'est pas forcément d'être en rupture, il ne s'agit pas obligatoirement de faire des choses différentes, mais de les faire différemment. Alors, il y a pas mal de boîtes hein, qui, ont, qui ont très bien compris cet enjeu, et qui proposent des approches euh, extrêmement innovantes, qui vont porter sur euh, des rites, des règles, des pratiques, pour servir différents leviers de, de compétitivité que sont la confiance, l'engagement, le bien-être, l'agilité, la collaboration, l'innovation ou encore la créativité. Alors quand on parle d'innovation manageriale en ce moment, hein, ce qui vient souvent en tête, ce sont les entreprises dites libérées, je pense à Favi, à Poult, à, à Chronoflex. Donc volontairement, je ne vais pas prendre l'exemple d'exemples dans ces, dans ces environnements-là parce qu'elles reposent sur des modèles tellement difficilement transposables. Ce sont de véritables ovnis dans l'environnement économique aujourd'hui. Euh, je vais plutôt prendre des exemples issus d'environnements qu'on va qualifier de plus normaux ou de plus accessibles. Alors, par exemple, euh, sur le levier de la confiance, euh, vous allez chez, chez Mars Chocolat. Euh, Thierry Gaillard, qui est le, le PDG, organise toutes les six semaines une réunion d'environ 30 minutes euh, qui s'appelle « Ça se discute ». Et l'idée, c'est de répondre à toutes les questions des collaborateurs. La règle du jeu étant évidemment qu'il n'y a pas de mauvaises questions et que les questions, euh, y compris les plus impertinentes, sont les bienvenues. Euh, donc, le, le, c'est une initiative intéressante lorsqu'on sait que euh, la plupart du temps, les, les, les salariés ont beaucoup moins confiance en leurs dirigeants qu'en leur manager euh, euh, direct. Euh, sur le levier de l'engagement également, euh, vous allez chez Air France. Air France a instauré depuis plusieurs années maintenant une charte de non-punition de l'erreur. Après avoir pris conscience et accepté que la plupart des, des accidents et des incidents étaient d'origine humaine, et compte tenu des conséquences que ça peut avoir, donc ils ont décidé d'encourager en fait les collaborateurs à exprimer sous anonymat leurs erreurs et de signaler les dysfonctionnements. Euh, en contrepartie de quoi, euh, Air France s'engage à ne pas sanctionner. Euh, lorsque l'erreur est, est révélée et assumée. Par contre, euh, euh, la sanction est envisagée lorsque les salariés n'auraient pas fait part de, de leurs erreurs. Autre exemple sur le levier de l'agilité, et de la liberté euh, euh, dans un tout autre environnement. Hein, au centre de sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire, qui représente 2500 personnes, ils ont mis en place un, un réseau d'intelligence territoriale euh, qui a été institué en complément de l'organigramme formel, de l'organigramme institutionnel, en vue de résoudre des problématiques de, de fonds sans solution connue jusqu'alors. Donc l'idée et l'objectif de cette instance, c'est de mobiliser l'intelligence des foules à travers un réseau, informelle qui sort de, de, de, de la structure euh, organisationnelle classique. Bref, il y a une multitude d'initiatives, de, de, d'innovations qui montrent bien que beaucoup de, de sociétés aujourd'hui réinterrogent leurs pratiques, leurs rites, euh, font bouger les règles pour développer un management propice à, à la confiance, l'engagement, l'agilité, le bien-être, enfin tous ces leviers qui constituent aujourd'hui des leviers de, de compétitivité euh, importants. Alors Il y a des choses qui ne changent pas, hein, par contre. Euh, ce qui ne change pas, c'est euh, la fonction même du, du management. Euh, euh, L'enjeu, c'est toujours d'orienter l'action, c'est-à-dire de donner du sens, c'est de créer de l'engagement, c'est d'assurer euh, l'excellence opérationnelle. Tout ça pour obtenir des résultats, il y a bien sûr un lien très direct entre le, la fonction managériale et, et le, la logique de résultats. Mais produire des résultats à trois moindres coûts, c'est-à-dire en moindre coût économique, sachant qu'on s'inscrit toujours dans un cadre de contraintes économiques, mais aussi au moindre coût euh, social, en, en limitant les risques de conflit, au moindre coût humain, en limitant les risques psychosociaux. Donc ça, ça ne change pas. Par contre, ce qui va changer, c'est la façon d'exercer ces fonctions avec euh, l'émergence de nouvelles compétences qui vont, euh, qui vont euh, être fortement euh, challengées euh, euh, à partir de maintenant. Alors, Si on essaye de les, mod de les modéliser, ces compétences, ces nouvelles compétences, qui pour la plupart s'appuient sur des, des compétences déjà existantes, mais encore une fois, c'est la façon de les mettre en œuvre qui va changer. Alors, par exemple, euh, sur l'orientation de l'action, bien sûr que le, la capacité à décider fait partie des attributs manageriaux, sauf qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'être en capacité de décider dans la complexité et l'incertitude. La capacité à donner du sens, à fixer un cap, là aussi, fait partie des compétences prises du management, sauf qu'aujourd'hui, il ben, faut être en capacité de donner du sens dans le brouillard, ce qui est un peu plus euh, complexe. Euh, autre exemple, hein, l'accompagnement du changement fait partie du management, C'est pas autre, c'est pas quelque chose en plus, hein, c'est du management. Aujourd'hui, euh, il suffit plus de savoir conduire le changement, euh, l'enjeu c'est d'être en, en, de, de développer des cultures propices au changement permanent. Donc on voit bien que les lignes bougent et il y a une compétence, une compétence qui selon nous devient cruciale, qui porte sur le, le, le leadership personnel en fait, euh, et qui, euh, qui consiste à, à être en capacité de créer du bon vouloir, c'est-à-dire euh, faire en sorte que les gens fassent des choses que peut-être naturellement ils ne feraient pas euh, par adhésion volontaire. Donc ça, ça devient un enjeu majeur dans la mesure où, on l'a dit tout à l'heure, euh, on ne peut plus s'appuyer sur cette seule logique de position ou de statut. On ne peut plus s'appuyer non plus sur une seule logique verticale. La réalité de l'exercice managérial est, est, est polymorphe et l'enjeu c'est d'être de, de, de mettre en mouvement différents acteurs autrement que par une seule logique de, de pouvoir. Et ce leadership personnel, ben, il repose sur une multitude d'ingrédients, hein, la capacité à inspirer confiance, l'impact personnel, la capacité d'influence, etc. Et ce qu'on constate globalement, c'est que beaucoup de managers euh, sont faiblement équipés par rapport, euh, par rapport à ça. Euh, L'autre question qui va se poser à nous euh, aujourd'hui, c'est comment changer euh, Et là, on voit que la difficulté, c'est... Euh, ce pas tant de s'ouvrir aux idées nouvelles. Hein. Globalement, moi je connais peu de gens qui sont pas favorables à, à un management qui favorise des équipes plus libérées, plus agiles, plus responsables, plus autonomes, plus créatives. Peu de gens ne font pas de lien, le lien entre le bien-être et la performance. En général, les décideurs, les managers comprennent bien que c'est un gage d'efficacité de performance. Or... Pour autant, ce qu'on constate, c'est que la mise en mouvement est compliquée, parce que la vraie difficulté, bah, c'est de se libérer des idées anciennes. En ce moment, là, on le voit dans, dans, dans une entreprise que je ne pourrais pas citer, mais euh, une organisation, euh, une entreprise où les dirigeants ont pleinement pris conscience de, de l'enjeu de, de, de réformer leur modèle de management, qui est très command and control, justement. Donc, il y a un diagnostic qui est partagé sur le fait que le modèle de management ne répond plus aux exigences des clients, notamment. Donc, il y a une volonté de direction claire. Il y a une adhésion globale du, du management et une adhésion intellectuelle des managers sur un nouveau modèle plus responsabilisant, plus capacitant. Et pour autant, les, les lignes sont difficiles à bouger, ben parce que pour plein de raisons, hein, mais parce que la pression des résultats court terme constitue une force de rappel permanente parce que pour certains, c'est très difficile de sortir des, des logiques de statut, euh, et puis parce que pour beaucoup, ben, ils savent pas trop forcément comment s'y prendre non plus. Donc, Ce que j'ai envie de vous dire là, en tant que, pour vous, hein, en tant qu'agent de, de transformation, si vous êtes confronté dans vos environnements à, à un enjeu de changement du paradigme managerial, euh, la première chose qu'on peut se dire, c'est que probablement qu'il ne faut pas attendre le grand soir, hein, euh, c'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas attendre d'évolution en rupture, sauf à être dans des, des circonstances de survie, avec un enjeu de survie euh, globalement partagé. On est forcément sur des changements culturels, donc c'est des choses qui vont s'inscrire euh, dans le temps et sur un horizon temporel assez long. Et pour autant, pour autant il y a un enjeu qui est, qui est très fort, c'est euh, d'apporter des preuves tangibles, sur des petits pas qui incarnent à court terme euh, une trajectoire de, de changement. Et là, l'enjeu, ça va être de travailler sur des rites, des pratiques, des évolutions de symboles, des, des changements de règles euh, qui montrent euh, et qui démontrent euh, de manière euh, tout à fait tangible euh, une nouvelle trajectoire manageriale. Bon, à titre indicatif, hein, quand on parle de rites, euh, on peut faire référence à une entreprise qui a un rituel trimestri trimestriel qui s'appelle le Rodeo. Alors, le Rodeo, hein, c'est la direction qui descend dans les business units ou dans différentes entités euh, pour faire, faire un point d'avancement euh, sur les chiffres. Donc Quand on parle de Rodeo, on se doute bien que ça risque de secouer un peu. Donc Le travail là, qui est fait par rapport à ça, hein, pour illustrer le, le propos... Déjà, ça consiste à changer le symbole, donc on ne va plus appeler ça un rodéo, on va appeler ça autrement, on va appeler ça une business review par exemple. Et puis surtout, on va changer la façon dont, dont cette, ce rituel est exercé, on va changer la pratique avec des managers qui sont invités à, à développer une posture de servant leader plus qu'une posture de, de manager censeur. Donc ça, c'est un enjeu clé parce que le risque sinon, c'est évidemment de décrédibiliser les démarches d'évolution managériale qui font penser que, effectivement, tout ça ne peut être qu'un effet cosmétique ou un effet de mode de plus dans, dans, dans la logique d'évolution du management. Si on regarde de plus près l'enjeu le, de développement des, des compétences et le changement en termes de, de compétences, euh, ce qu'on peut poser, déjà, c'est que la plupart des managers aujourd'hui sont formés au management. Certains ont été formés, reformés, parfois déformés. Euh, mais bien souvent, dans le cadre du paradigme « command and control », justement. Et un des premiers enjeux aujourd'hui, selon nous, c'est de désapprendre pour apprendre autre chose. Et selon nous, la meilleure façon d'adresser euh, le sujet du, du développement des, des compétences managériales, c'est de privilégier euh, plus que des formations, en fait, des expériences euh, singulières et, et apprenantes, c'est-à-dire de vraies logiques expérientielles qui peuvent être euh, des expériences individuelles, hein, le, le, le fait de s'interroger sur soi, qui peuvent être collectifs, qui euh, ont intérêt à être émotionnels la plupart du temps, et aussi opérationnels, parce que le on-the-job constitue un levier euh, majeur de, de développement. Alors pour illustrer le, le, le propos, si on peut revenir sur le.. le pour illustrer le propos, un exemple, hein, c est, c est, ce n'est qu'indicatif, un exemple de dispositif qui a pour ambition de, de, de dépasser la seule logique formative. C'est un, un dispositif apprenant qui a vocation aussi à développer de, de l'innovation managériale chez un de, de nos clients et qui va se structurer autour de, de plusieurs modalités. Un outil de, positionnement, outil de positionnement en ligne qui a été construit sur la base d'un nouveau référentiel managérial, un référentiel élaboré dans une logique de, de, de mise en autonomie des équipes, un teaser en introduction du parcours pour mobiliser les, les managers dans, dans ce dispositif. Une formation en salle qui est structurée essentiellement autour de logiques très expérientielles, hein. par exemple l'agilité, on ne va pas le traiter à travers des concepts d'agilité, on va faire vivre des, des expériences euh, qui vont mettre à l'épreuve quelque part l'agilité managériale des, des participants pour ensuite en tirer un certain nombre d'enseignements. Euh, des learning expeditions euh, en intercession où là les, les, les participants sont invités à partir de feuilles de route euh, bien cadrées, sont invités à explorer d'autres façons de faire dans d'autres environnements que le leur. Et à partir de ces learning expeditions, ils se retrouvent dans des fab labs pour construire des solutions euh, sur mesure autour des rites, des pratiques, des postures de, de management. Et ces solutions sont ensuite implémentées dans une plateforme collaborative qui a vocation à devenir un espace ressources et apprenant permanent pour l'ensemble de, de la ligne manageriale. Bon, tout ça n'est qu'un exemple, mais le, en toile de fond, hein, le, notre conviction, c'est que pour construire de nouvelles compétences, ça doit se faire finalement... En, en adhérence et en cohérence par rapport aux composantes qui structurent le nouvel environnement. Et en ce sens-là, les dispositifs de, de montée en compétences doivent être collaboratifs, ils doivent être digitaux, ils doivent, être, ils doivent laisser une grande place à la dimension soft skill. Et l'innovation le, le, le, manageriale est un enjeu, et l'innovation en termes de, de pédagogie autour de la montée en compétences manageriale est bien sûr également un enjeu. Donc là, par rapport à ça, l'enjeu, enfin le chantier est immense. Euh, pour une part, il est encore en gestation. Euh, le champ du, du possible est, est, est colossal. Donc tout ça est enthousiasmant, évidemment, si, euh, si tant est qu'on qu croit, euh, qu croit en l'homme. Donc voilà, on arrive à la fin de, de, ce, de, ce, web, de ce Web Corner. Je, je vais vous donner rendez-vous le 19 novembre prochain pour un nouveau, une nouvelle conférence qui portera cette fois-ci sur l'évolution du management commercial. Voilà, je vous remercie. À très bientôt.